Bonjour, je m'appelle Aurélien Letor, j'ai 22 ans et je suis inscrit à l'Université Rennes 1 en Master Contrôle, Gestion et Audit Organisationnel à l'IGR-IAE de Rennes. Je suis actuellement en échange à l'Université McGill à Montréal au Canada depuis septembre 2021 jusqu'à fin décembre 2021, soit un semestre. J'ai choisi cette destination tout d'abord pour perfectionner mon anglais, mais aussi pour le prestige de l'Université et la qualité de ses enseignements. Après trois mois passés au Canada, cette expérience me plaît énormément puisqu'elle m'a permis de découvrir le continent nord-américain qui est totalement dépaysant par rapport à l'Europe ainsi que sa culture. Montréal est aussi une ville magnifique et historique avec de super quartiers mais aussi un super emplacement en Amérique ce qui m'a permis de visiter Toronto, les chutes du Niagara, Boston, New York et Québec avec ces chutes de Montmorency qui m'ont permis de remporter le troisième prix du concours photo de Rennes.